Salut tout le monde c'est Weedman, content de vous voir, on est à un Weedman Rencontre, croyez le ou non, avec quelqu'un que vous connaissez sûrement, un Youtuber, je vous présente le gros Show. Hey salut la gang, c'est le Grow Show. Oh c'est sérieux mes amis, on est chez le gros Show, regardez-moi les belles images, on va pouvoir voir la Grow au gros Show. Hey, premièrement, un gros merci là, euh, de m'accueillir chez vous. Euh, C'est vraiment un plaisir là, de t'accueillir chez Woodman, dans un oui, euh, Woodman rencontre. Hey, pour de vrai, là, ça me fait plaisir à moi. plutôt là, Je suis vraiment content d'avoir Woodman chez nous, hey, euh, euh, qui visite McGraw. Bon, C'est ce moi, moi qui est content de te recevoir. Man. All right, all right. Fait que, on va regarder ça de plus près. Euh, donc ici, si on peut voir, <coughs> T'as deux tentes 4x4 collées ensemble, cest tout ça? Euh, non, c'est des 5x5. Fait que, euh, on est rendu à 5 pieds par 10 pieds dans le fond. J'ai oh! accumulé des tentes comme ça. Je les ai ouvertes en, euh, puis je les ai mis face à face. Fait que ça fait une grande tente de 5x10. Tabarou, puis là on est vraiment, vraiment là, en floraison. On va essayer de zoomer ici là, sur une cocotte que j'ai spotée tantôt. Ça ici dans le fond, là, on avait dit c'était quelle variété? Celui-là, si je me trompe pas... Oh... C'est un slurricane. Un slurricane in-house génétique. Donc in-house génétique. Euh, on ne connaît pas ça à Winman, mais euh, on va essayer de trouver ça sur Internet. C'est un autre breeder de graines de cannabis comme on connaît chez Windman. Barney's Farm, Ripper Seeds, Dynafem. Euh, écoutez, euh, c'est plusieurs variétés hein, que là-bas. Ce n'est pas seulement du slurricane. Hein. Je dois être rendu, je pense, à une dizaine de variétés, honnêtement. Là, euh, une dizaine de variétés, une dizaine de variétés. quand on parle ici là, de deux tentes là, qui donnent 5 pieds par 10 pieds, combien tu as de plans là-dedans? J'en ai 18, fait que donc euh, j'en mets 9 par côté, puis euh, j'essaie de les tenir à une grosseur quand même raisonnable là, pour ne pas que ça vienne trop... Euh, bien comme lui, que j'ai été pris pour attacher... Euh, Juste ici, parce que lui si je le détache, je te dirais qu'il va quasiment toucher là, pas loin de la... <rire> non non c'est lumière. ça Donc, attaché euh, essaie la... De, ça la... j'essaie de garder ça bas, mais à 18 là, dans une 5 par 10, ça va super bien, ça va super bien. Et puis, euh, mais ça attaché comme ça, on appelle ça du low stress training hein? Ouais, ouais. Euh, tes pots, tu utilises quelle grosseur pour euh, tes contenants? Quelle grosseur, c'est 5 gallons ça hein, je pense? Ouais, moi je prends de la peau mix j'ai des petits sacs de 5 gallons. Donc c'est sûr j'en ai là qui sont en, en jute, je pense qu'on appelle. Ok, ouais, ouais, en Puis, tissu. y euh, ouais. j'en ai d'autres en plastique, là. je t'en vais de faire le transfert. Là. Mais ça c'est leur dernière récolte à eux autres. Mais, Mais qu'est-ce que ça veut dire le transfert? Tu vas changer Donc, de peau? Non! Je tombe tout en tissu. Ok, ok, ok, c'est plastique... la dernière fois que tu as ce contenant-là, le plastique. Exactement. Okay. Le plastique, je trouve que ça retient trop l'humidité. Ça laisse chance aux racines de pourrir aussi. Donc, quand c'est en tissu, ça respire mieux. Les racines, euh, l'excédent d'eau sort plus facilement aussi du pot. Sérieux, donc, hein? Euh, c'est vraiment là, une bonne différence que j'ai remarqué avec le temps. Ici, on peut voir, tu as des collants de Mars Hydro. Tu as plusieurs lumières. Quelle ouais. compagnie euh, tes lumières? J'imagine que tu as des Mars Oui, donc euh, c'est sûr, là. J'ai euh, la grosse lumière dinosaure là, que tout le monde connaît là, la 1000 w HPS. C'est ça une HPS On connaît pas ça, ça chez Winman, donc on sait que chez Winman on utilise des lumières LED, mais aussi chez le Gros show on utilise des lumières LED hein. Ah oh, ouais ouais j'ai. On peut aller, aller voir l'autre côté euh, peu peut-être. Le LED j'ai une lumière cob aussi. Cob c'est quoi ce cob Est-ce que c'est ici euh, Non Ça va être la prochaine tombe. Ok donc, donc euh, là-bas on appelle ça une HPS c'est ça Ouais, ça c'est très chaud et ça coûte cher d'électricité j'imagine? Ça coûte cher d'électricité, ça fait beaucoup de chaleur, ça prend 1000 watts directement dans le mur. Est-ce euh, qu'on pense éventuellement changer cette lampe? Euh, honnêtement, là, je pense que c'était sa dernière run ou sinon c'est son avant-dernière parce que je pense tomber tout dans le LED. T'es sérieux? Pour tes aussi, euh, ben peu peu pas, l'environnement aussi, en hein? l'électricité on parle d'environnement aussi. Et puis ici à droite, là, euh, qu'est-ce qu'on parle, c'est quel modèle ça ici à droite? Donc euh, ce gros carré là, là en blanc, c'est la TS1000 TS1000. Oh! TS1000 de Mars, -Hydro. Oh, oui. TS oui. de Mars -Hydro. Et les deux lumières ici qui sont pareilles, ceux qui sont beaucoup de mauve et de bleu. Oui, ça c'est deux qui sortent, euh, quand ils sont du seul ensemble, là, ça sort vraiment juste mauve éclairage. Donc euh, la mauve ici, là, sur le bord, ça c'est une Mehdi. C'est une marque chinoise, donc okay. ça que je vais comme, comme que je peux... Et puis, dans watts. le fond, c'est pas une MIDI Non, une King LED. Je pense que ça, c'est Apollo qui fait ça. C'est euh, meilleur, euh, plus d'autres gamme euh, Dans le fond, je faisais des tests. J'ai essayé plusieurs marques. Euh, C'était mes premières lumières que j'ai achetées comme ça euh, sur Amazon euh, en faisant des petits tests comme ça pour voir comment ça s'en mm -hmm. dessous. Donc, euh, s'il vous plaît, allez vous abonner à la chaîne du... Le Grow. Chaud. On appelle ça là, le, le LE Grow G-R-O-W, espace, chaud, S-H-O-W. Donc, c'est vraiment, vraiment là, euh, des vidéos sur la grow, beaucoup de conseils. Là, là, j'ai quelque chose à vous montrer. C'est une autre tente en floraison. Là, c'est on est à un autre niveau. On est à un autre niveau de qualité, de texture, de buzz. Êtes-vous prêt pour vos yeux? Ça va faire mal aux yeux. Est-ce qu'on a quelque chose à dire avant de changer de tente? Ben, ici, on est environ en journée, euh, je dirais, 45 de floraison. 45? C'est ce quelle semaine? C'est environ 45, 10 6 6, euh, 6 6, 6,5. C'est un bon 6 semaines de fête. Et, et puis, puis on, on, va se leur... on va se rendre jusqu'à combien? Moi, je dis qu'on se rend jusqu'à 10 semaines, donc 70 jours de floraison. Est-ce que tu vas euh, donner du, une période de leaching, juste de l'eau? Pour... C'est ce que je viens de commencer, honnêtement, cette semaine, Je vais donner... moi, je donne trois semaines juste de l'eau. Oh! Fin, je vraiment, juste... il n'y aura vraiment pas de nutriments là-dedans, ça va être sûr, très doux. C'est pour ça que ça vient jaune assez vite, là, mais c'est pas grave, honnêtement, là, je laisse ça aller à l'eau jusqu'à la fin. Puis si on regarde de... après ça à côté, on va avoir une floraison qui est pas mal plus terminée. Et ici? Oui, Et ce qu'on s'en va voir, là, honnêtement, c'est, je pense qu'aujourd'hui, on... on passe à la récolte. Oh, ok, et êtes-vous prêts? Et la lumière, on va commencer par la lumière. C'est quelle lumière qu'on utilise dans cette euh, Grow Room Ça, c'est la première, la première mauve ici. Donc, elle, ça, c'est la première lumière LED que j'ai commandée ever. C'est une vieille Mars Hydro, 600 watts, qui se vend plus sur le marché. Une Mars Hydro, et puis est-ce que tu as utilisé cette lumière-là pour faire toute la floraison de cette Grow-là ou euh, la, la floraison a été commencée avec une autre lumière euh, je dirais, j'ai même fini la végétation et commencé toute la flot avec ces deux lumières-là seulement. Ok, c'est incroyable. Êtes-vous prêts? C'est pour ça que c'est un peu plus stretché que. Quel est le nom lumières. de cette variété? Euh, J'en ai 5 sur 6 qui sont toutes du Blue Nanas Hurricane. Qui est le, quelque chose que j'ai jamais fait. Je pense que c'est tout aussi givré à tester sûrement. Là, je vais vous quelque chose, c'est que la couleur de la lumière fait en sorte qu'on ne voit pas les belles couleurs de ces cocottes-là. Dites l'airage mauve, là, non, on va essayer quelque chose, avec une petite oh, là. yes, et ça, ça. Ouais, uh, ça a bien, ça. C'est sûr que la lumière mauve, là, elle vient tout le temps jouer là, dans l'apparence finale, c'est ça qui est plate, des fois. Même moi, là, un coup j'ai sorti ça de là, je fais hop. Oh. Je découvre des nouvelles couleurs assez vite. Voyez-vous les feuilles, comment il y a du tricône sur les feuilles les amis? les amateurs de h euh, ce n'est pas le cas chez Winman. Mais vous seriez gâté avec ce beau feuillage plein de tricônes. Donc ça c'est vraiment le Slurricane. Euh, Celui-là c'est du Blue Nana Slurricane. Donc il y a du Slurricane mélangé avec du Blue quelque chose que j'ai même pas porté attention honnêtement Weedman pense que le Grow Show aime beaucoup les variétés fruitées. Vraiment, cibri, là. ouais. ouais, hein, ouais hein. Tantôt j'ai fait une dégustation avec le Grow Show, je veux vraiment te remercier. Euh, j'ai eu l'occasion de goûter à quelques variétés. Est-ce que tu pourrais me rappeler ma variété préférée que j'ai aimée de ta Grow? Ton, ta sorte préférée, c'est Québec Cannabis Seed, qui m'a fait le cadeau de ça. J'étais vraiment chanceux de trouver cette sorte-là. C'est du Fruity Pebble OG. Fruity Pebble OG. Donc, euh, vraiment euh, très satisfait de ce produit qui a été fait par le Grow Show. Donc, on peut terminer cette vidéo en allant voir euh, une dernière tente. Vraiment, euh, ce n'est pas une tente en floraison, mais bien une tente en veg, en période de végétation. Donc, la lumière n'est pas en 12-12, mais bien en 18-6. Euh, même que j'irais pour un spécial pour celle-là, elle est en 24-0. <rire> oh, tout le temps, tout le temps. en euh, ah, On sait que Winman utilise cette technique de 24 heures pour les bébés clones. hein. Euh, les, les, les boutures. hein, Les boutures et les clones, c'est quoi la différence? Les clones ont des racines. Les boutures n'ont pas de racines. Donc, euh, on peut regarder ici. Il y a des petites bébites. Il ouais. c'est quoi le nom de ces bébés là euh, Ben, j'ai juste le nom en anglais honnêtement, c'est des trips. Oh my god! Qu'est-ce euh, qu'on ouais. fait avec ça? Est-ce qu'il y a une façon de les éliminer? Est-ce que tu es en panique? Est-ce que euh, tes plantes vont non, mourir? Non, non. honnêtement, c je suis bien calme avec ça, parce que là, j'arrive à la récolte dans pas long. Donc, quand je vais récolter les tentes qu'on vient de voir en floraison, ce euh, si vont va arriver vider. à eux, c'est que je vais vraiment là, faire un lollipop. Donc, si on se rappelle un lollipop, là, c'est qu'on enlève le tiers des feuilles environ à partir du bas. Je vais prendre mes boutures, il va rester juste un beau petit dessus un peu plus en santé que le restant. J'enlève les feuilles qui sont plus malades que les autres. Puis on fait un traitement là avec euh, un ouais. petit produit que je me suis acheté. Un spray? Donc... Euh, un spray ou un des bébés? Euh, je fais un petit mélange. C'est le seul qu'on a le droit ici au Québec honnêtement. C'est celui qu'on trouve dans les centres de jardinage partout. Est-ce que vous êtes commandité par ça? le du tout. Du tout, c'est juste que j'ai remarqué que ça, ça a été vraiment efficace l'année passée. J'ai pu éliminer euh, toutes les spider mites sur mes plans extérieurs. Et puis ça, on, on, c'est un spray qu'on envoie sur les feuilles? j'ai... Oui, en là, dans le fond, c'est comme une bouteille push-push qu'on appelle. On fait notre petit mélange, on dilue ça dans l'eau, puis on push-push. Et puis ça, tu veux faire ça là, avant la floraison. Exactement. Donc, juste avant. Euh... Tu vas couper tes feuilles, faire le ménage en lollipop. Tu vas mettre ton euh, produit et tu vas changer la lumière plus tard, changer le cycle de la lumière plus tard? Oui, juste avant de les traverser pour pouvoir... Euh, je vais faire ça dans le fond, dans le temps qu'il va avoir le moins de plantes possible chez nous, donc le moins d'infestations de bébites possible. Que, ça, euh, quand il va rester juste ça ici, que tout l'autre côté va être récolté, c'est vraiment le temps d'essayer de les attaquer et de, ben, de les affaiblir, sinon de les achever. Les lumières ici, c'est pas des lumières LED, est-ce que c'est des HPS, non? Non, ça c'est des néons T5. Euh, C'est ce qu'on se sert la plupart du temps pour faire euh, des clones. Puis ben là je m'en sers pour faire juste toute la végétation tout court parce que.. On est satisfait de ces lumières, on va les garder ou ils vont oui, être remplacés? Oui. non, ça ça va rester comme ça pour l'instant. Là, j'ai une tête une qui va rentrer en plus de ces deux-là. Mais sinon, ça reste comme ça parce que, côté électricité et efficacité, je pense que c'est parfait. C'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Meilleure rentabilité. Donc, ça serait seulement la HPS au a au départ qui va être changée là, euh, éventuellement cette année. Ouais, exactement, là. Puis, euh, oui, exactement. On peut voir. Et puis, il euh, y a plusieurs grandeurs hein, sur les plans. Euh, est es, Est-ce que tu as une plante mère, une, une, une keeper, une plante que, que tu euh, coupes des boutures ou c est, c est, pourquoi il y a plus grande, plus, plusieurs grandeurs? Donc, euh, mon fonctionnement, moi, ce que je fais, c'est vraiment, je vais juste par, euh, par étape L'étape de la végétation, juste avant de la mettre en floraison, ce que je fais, c'est que je vais prendre certains clones sur les plants que j'aime plus que d'autres. Donc, si je sais, on va dire que lui, c'est une sorte que j'aime beaucoup. Avant de la mettre en floraison, je prends mes clones. Puis ça devient plein de petites plantes mères dans le fond. Et c'est ça, exactement. C'est okay. toutes les prochaines plantes qui vont remplir cette plante qu'on voit là. Ok, ok, excellent, excellent. Donc, euh, moi, ça conclut vraiment, là, euh, cette vidéo. Vraiment, vraiment content d'avoir euh, vu la Grow au complet, les quatre gros du Le Grow Show. Euh, allez voir euh, sa chaîne, donnez des pouces à sa vidéo, des commentaires très importants. Pour l'algorithme, abonnez-vous chez Winman, abonnez-vous chez Le Gros Show. Donc un petit commentaire avant de nous quitter, euh, Mr Le Gros Show. Ben oui, honnêtement, je n'ai pas de vous abonner parce que j'ai un beau petit concours qui vous attend pour vous, euh, tous ceux qui s'abonnent, dans le fond, puis qui, qui vont écouter un certain vidéo à 1500 abonnés. Je vais faire un beau petit tirage. là. Euh, j'ai quelque chose pour vous autres, mes abonnés. Fait que, Let's go, à 1500, j'ai un beau petit cadeau pour vous autres, la gang. Ça va être en tirage? Oui, j'ai pas encore décidé là, mais on va y aller euh, bien friendly là. Euh, Excellent! Easy going. Donc euh, un gros merci de m'avoir accueilli chez toi, Puis, j'imagine qu'on va sûrement se revoir dans le futur euh, le Gros Show et Winman. C'est une amitié euh, qui grossit. Donc un gros merci. Ouais, ça fait plaisir puis t'es mieux de venir goûter à ce que t'as vu à côté dans le temple là, qui t'a.. Euh, Je pense qu'il t'a allumé un petit peu là, côté odorat euh, et. Et visuel. Et visuel. Merci, merci. Donc, on se voit très bientôt Bien dans sûr. une prochaine vidéo. Ciao, la gang. Ciao.